Alakir ou Reno? Dans cette game, il y a pas LM, donc on met de côté les Magmalock. Il y a Murloc Bran. Je regarde un peu en taverne 5. En général, c'est plus facile de tripler la 5 que la 6. Je ne sais pas si Reno est bien dans cette méta. Il n'y a, a pas dragon. Écoutez, Reno, ça a l'air d'être un poil plus fun. Merci Glepnir, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Yori88. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Apprendre la pièce. Ok. Sur HelloFresh on ne peut pas voir les recettes avant de payer euh, Bah tu peux voir les menus euh, Si si, en fait tu vas sur un autre site, je pense que si tu tapes menu HelloFresh tu peux voir. Merci euh 6 merci pour le Prime, merci beaucoup. Ah Est-ce qu'on reste Taverne 1 ah, c'est dur. hein. Je pense que c'est la, la fameuse Chinese curve. Je suis pas sûr qu'elle soit bien adaptée. Même si là, en vrai, on pourrait. Hein. On est quand même censé up. Avec les chats, t'as jamais envie de Chinese. Si hein. les chats ils prennent les tokens, c'est chiant. Et puis c'est que des petites 1. Et l'eau fraîche, non, on ne peut pas prendre pour une personne. C'est euh, deux personnes. Mais après, euh, ça te fait juste deux repas. quoi. C'est pareil. Tu peux te faire ton repas du midi et du soir ou du midi et du lendemain midi. Oh, rage, donc. intéressant, intéressant, euh, on fait quoi, on vend ça, on achète ça, on achète ça, on achète ça, on achète ça, on achète pas la 1-4. est-ce que la 1-4 a du sens, est-ce qu'on a envie de l'acheter, pas vraiment, pas vraiment, okay. j'ai pas envie de geler en fait Bon, c'est que des 2-4. Le problème, c'est que la tempo, elle est dégueu. Enfin, elle est dégueu. Elle est pas dingue. Enfin, elle est dégueu, elle est pas dingue. Merci, Don76. Euh, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Euh, merci beaucoup. T'avais pensé quoi d'Alien Isolation pour ton sub goal, jeu d'horreur J'ai pas eu tant peur que ça. Mais il y a eu des moments. En fait, c'est vu c'est basé sur les moments où tu vois pas l'Alien. En fait, la première heure de jeu, je flippais parce que je pensais qu'il y avait l'Alien qui allait pop. Et en fait. Bah en fait, il pop pas au début. Euh... Mais après, quand il pop, bah finalement, c'est dans une cinématique, ça fait pas si peur, même si un peu. Et après, tu sais qu'il est là, donc t'as peut-être un peu moins peur. Et après, le jeu est cool. Hein. Ça et ça. Ou up, je propose un up. Et up, vente, vente, ça existe je pense, elle plaît, vrai, ouais. euh, je pense que le play en vrai c'est tellement horrible. Ouais. Typiquement, je pense que c'est mieux. Hein. Héroïne, non. Pas meilleur qu'une vieille 3 qui se casse 4-2. Mur dragon flamboyant. C'est bien avec Bran <rire> Tout est bien avec Bran Doré. Oh, le petit chat là qui va value. Ça fait plaisir. Hein. Ah, super. Très très cool de passer ce combat. Merci les hein. on peut les euh, On peut les remercier, les petits loups. Hein. Bienvenue mon petit. J'ai vais avoir un cri de guerre. Techniquement c'est un cri de guerre. Et en plus c'est pas le plus mauvais. Bah ça me va. Hein. Franchement on a un double. On est à 3 on a un double. L'idée c'est avec Renault. Ah, quand même d'essayer de tripler, de dorer Bran, mais après on peut dorer d'autres choses. Mais J'avoue que là, on a déjà une ossature un peu murloc. On peut acheter des murlocs, faire des doubles, rester en 3, tempo. Des qu'on triples, on va dans la 4. Après, elle est dans la 4, ça nous permet d'aller chercher Elise. L'avantage, c'est qu'on a une pièce au prochain tour. Le up est à 6, on a 8 gold. Donc s'il y a une seule carte à acheter et qu'elle est chouette, on... et qu'on est, tout... qu est toujours à 36 aussi, parce que si on passe à 22, c'est pas la même, euh, on peut vendre le chat et acheter cette créature. Euh, je crois que ça passe Ouais je crois qu'on passe Parce qu'on value sur nos attaques Ouais on passe Ok très bien très bien On va quand même faire le play On va acheter le crit de guerre Ça booste les deux C'est pas si mal hein On va faire ça je vois pas Enfin quoi que ouais non si quand même ça Bon euh, maintenant on est 4 donc on joue soit les triples et on n'aura pas à up à moins vraiment qu'on se la croustille Et qu'on décide d'aller chercher une taverne 6 Mais franchement taverne 6 Genre beau Doré non gang, gang et Crabouilleur Doré Ouais Goldrine Doré Ouais Casseur Omega Doré Ouais Faucheur Grasse au -maker. Ouais Un Ouais un hein, finalement euh. On se la croustille toujours sur ce stream Ouais mais je crois qu'on va pas se la croustiller là. C'est au tard Non en vrai en 5. Après en 5 il y a beaucoup de déchets. Hein. <rire> <rire> Faut une loupe pour, euh... pour trouver le bran hein, dans toutes ces, ces horreurs. Quing, quing, quing. Allez. C'est le problème. P pétard, je voulais pas... <rire> je voulais pas ce spot. Parce que ce spot, je me suis dit, si jamais j'ai le trip tout de suite, là j'ai le Choices, le Choices de Strasbourg. Est-ce que je vais chercher la Taverne 6 Est-ce que je vais chercher la Taverne 5 <rire> Il y a trop de déchets en 5. Hein. Comme ça je peux faire venir des serviteurs plus puissants. Après on est dans la 5. Hein. donc on peut choper le bran à la main. Hein. Ah bah, à tempo. Après euh, Mantit, c'est pas mal mais. Est-ce que je dors Boa Ça m'a l'air extrêmement méchant de faire ça. Est-ce que je vais vraiment faire un play d'une de, de, de, personne méchante <rire> D'une personne méchante. Non, non, faut tiender. Hein. Franchement, le Boa, il nous permet de tiender si on chope le Bran. Y a quoi autre que Bran Parce que là, on fait les maréoles, ouais. ouais y a Bran quand même. Hein. Il <rire> y a vraiment rien d'autre. En vrai, on est dans un lobby où il n'y a pas de carte. Bah, ça aurait été vraiment extrême de lui mettre 15. Oh, l'Underzolt! Il a pas d'LM, hein. Magmalock, il y a... Il bah, y a quand même hein c'est juste qu'il n'y a pas d'LM, Donc il n'y a pas le maître des réalités. Mais il y a quand même Magmaloc. Magmaloc est un murloc. Voilà quand on parle du con. Elise, bah en fait je suis à 25. Elise c'est bien quand t'es 4 et que tu joues avec la 6 ou avec la 5 ou alors quand t'es 5 et que tu veux jouer avec la 6 mais que le up te coûte un peu cher. Mais là en vrai la 6 m'intéresse pas tant. Vous voyez il faut pas piquer une carte parce que vous avez déjà piqué une carte et que ça a été cool. Chaque situation a sa vérité. Et là il faut juste être dans une nouvelle. On est dans une nouvelle situation donc il y a une nouvelle vérité. Et là en vrai, est-ce qu'on va vraiment jouer dans la taverne 26 Non, franchement les tavernes 6 ne nous intéressent pas, on a eu une super taverne 26, on l'a même pas dorée. Donc non, l'idée c'est vraiment d'aller chercher la, d'aller chercher le... Je tiens le cap, hein. je pense que je peux vraiment tenir. Hein. Non, c'est trop tôt pour dorer magma. Si j'ai bran, je vais... Je... je vais être deg. Oula on peut perdre là, c'est trop mal mis sérieux. Oh waouh. Faut que ça tape à droite. Oh, oh ça va. Oh là là, ça c'était vraiment mal mis hein à un moment. Bon allez, le bran hein. là. L'ardeur Bah y a pas pirate, ça va être compliqué. Pas contre vous les gars, mais. Oh, ça, ça reste méga fort. hein Engagez une recrue tant que vous le pouvez Est-ce que chez vous, vous pouvez faire une petite euh, un, incantation une petite incantation vaudou pour amener le, pour amener le Bran parmi nous Ah, Bran, s'il te plaît Bran Allez, viens, Bran. Tu vas voir, on va être bien. Tu vas voir, on va... On va, on va, on va bien se marrer, tous les deux. <rire> Bran n'est pas disponible pour le moment. Veuillez lui laisser un message. Non, il va arriver, il va arriver. C'est juste qu'il est en retard, là. Allez, <rire> bran, on est bien bien bien bien ici. Ah, j'y crois, j'y crois. En même temps, j'ai rien adoré, c'est pas comme si j'avais euh, quelque chose adoré. Heureusement qu'on a ce garçon, hein. Lui, il était faible, hein, heureusement. Hein. Là, on est quand même tour neuf et... Oh là là. Vraiment d'une faiblesse, lui. Bon. Allez. On peut, on peut faire une game sans le trouver, hein, je vous le dis, moi. On peut faire une game sans le trouver. Ou on peut le trouver tout de suite, ici. On dort massacreuse. Ça booste ça, ça booste ça, ça booste ça. Plan B enfin, C'est horrible ce plan B. Dans ce cas là, est-ce qu'on prendrait pas en UO Non, pas déjà. Ah mais j'y crois, <rire> crois un peu pour le Bran en vrai. Ça reste trop cool là. Hein. J'aurais choisi le même à la lumière. Viens, viens là, est <rire> chiant, lui. Je vais le manger. Je peux dorer ou je peux pas dorer. On dort ou on dort pas On dort ou on dort pas 100% si tu dors massacreuse, tu trouves Bran au prochain tour 100% Ah, je le dors pas, alors. Ah, putain, mais je connaissais pas cette statistique. Ah, putain, merci, mec. Ah, putain, je suis con, j'ai fait le dorer moi. Mais je savais pas que c'était 100%. Ah, putain. Bah, GG, hein. Ah des eaux, des eaux, des j'avoue que je connaissais pas du tout cette statistique Si c'est 100% je te, je te fais confiance hein. <rire> Ouais, J'ai toujours l'Underzolt là. Underzolt. On va vivre d'Erzolt. Enfin, der enfin t'es nazi ou t'es pas nazi Boom. Il est là. Hein vous m'avez promis. Hein ouais, franchement, vous m'avez fait une promesse. Hein J'ai l'impression, alors je suis pas sûr Mais j'ai l'impression que vous m'avez mitonné. Je dors ou pas un peu tard quand même Sachant qu'avec Bran, pff, ça peut pepser Par contre je trouve pas de guetteur primalron là, qu'est-ce qui se passe Je suis seul à jouer Murloc pourtant Il joue des murlocs un peu mais... Ouais c'est un 100% de mytho là Ouais il faut que je faut hein. En vrai j'ai pas mal de poison. Ça va je pense. Mon bord il tient. Hein. Pourtant on n'a pas de pouvoir depuis le début mais on, on fait tellement les bons achats et tout que euh, ça tient bien. Ouais gg hein, on passe contre lui. Hein. Vive der Zolt. Attends il peut pas survivre quand même. Il y avait 1 et 1, il survivait. Non ça faisait 9, je crois. Suis... Allez. Bran, sérieux Ça fait 7 tours qu'on t'attend. À un moment c'est bon quoi. -y. Lui il croit qu'on a Bran mais il sait pas. Il sait pas que notre board il est nul. <rire> Avec Bran c'est méga fort. Hein. <rire> Ah c'est Psycho ça. Prochain tour c'est sûr à 100% tu l'as Bah ouais vous m'avez déjà menti. Moi je vous fais vraiment confiance hein. Je pensais qu'on était amis en fait. Bon ok je vous crois là mais à un moment il faut. Bon en vrai là je vous crois. Mais c'est vraiment parce que c'est vous hein. Au pire, on aura héroïne altruiste, hein, mais bon. Le problème, c'est que les morts-vivants, ils vont nous déboîter, quoi. Elle sert vraiment à rien, cette game. Elle est trop bizarre, cette game. Elle est cool, en vrai, parce qu'on est arrivé à faire top 4 sans aucun pouvoir héroïque. Ça veut dire qu'on n'est pas, pas trop mauvais, hein, en termes de tempo. Voilà, sérieux Vilkin Mais tape dans le Vilkin euh... Mais non Mais faut tuer le Vilkin les gars Bah ouais mais air pop le gars Bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais air pop hein Bah ouais bah ouais bah ouais Bah ouais mais il pop le, le jeune homme Allez on va chercher euh... On va chercher l'extrême droite là On va bouillable Ouais ça ça va encore Pas dans un petit hein Non c'est un petit ça dans un petit encore voilà ça ça va double petit ça va non c'est nul comme hit voilà ça c'est bien milieu ça, ça fait au moins égalité ok ok Ouais, vous m'avez dit 100%... Euh, bah, on va voir. On que vous un Pas mal ça. Utter. Ah définitivement vous me mentez en fait J'ai l'impression que notre relation là elle est cassée Je suis désolé hein, mais <rire> Mais c'est même pas que <rire> Pour le beau jeu je vais pas l'utiliser C'est que j'ai pas de target pas targeté un boa quand même c'est un peu con J'ai pas de target en fait ici Qu'est ce que vous voulez que je fasse Non, le dragon Murloc, il est pas mal quand même. J'ai pas forcément envie de le booster. En vrai, lui, il me fait peur. Hein. Bon, ça, c'est vraiment sympa. Mais non, la Massacreuse, elle est trop faible. Vous vous rendez pas compte, c'est trop faible, Massacreuse. Bon. bon, ça devrait le faire. Il, il, il est cool, là lui, avec tous ses points de vie, n'empêche. Hein. C'est trop faible, Massacreuse, mais ça reste meilleur que rien. Euh, ça dépend de mon adversaire. Non, c'est pas vrai, ça. Parce que je peux trouver Héroïne. Et hein. Héroïne Dorée, ce sera meilleur que Massacreuse. Donc, non, c'est pas totalement vrai. Pour le coup. Il est possible que rien soit meilleur que pouvoir. Mais ça va dépendre un peu de mon adversaire, genre typiquement, euh, j'avoue contre mecha, euh, c'est un peu chaud quoi, notre board il est vraiment pas très fort contre mecha, je sais pas trop, après il y a le tunnelier. Bon, en vrai s'il y a Bran c'est pas mal euh, Gator. Hein. La flûte, eu, la flûte. Une recrue, que Engager une recrue qui disait. Engager une recrue tant que vous le pouvez. C'est vrai Il est là. Hein. C'est con. Cognon quoi. Bah, il nous le faut forcément. C'est quand même cool. Je crois que Bagargouille ça sert à rien contre lui. Par contre, je vais geler Titus, parce qu'en fonction de sa compo, peut-être qu'on on aura envie de faire Titus dynamiteur. On va voir. Ouais bon, déjà, ça c'est bien. Ah, oh, waouh Man. man man man Il a un board qui est nul hein. on va perdre hein, parce qu'on n'a pas trouvé notre, notre bran mais il a un board qui est tellement tellement facile à battre c'est juste de la stat genre si on a de la stat on a gagné bon ok donc on a un tunnelier presque trop tard pour bran malheureusement je sais pas si ça a du sens le, le titu pense pas ah il faut héroïne j'imagine ouais héroïne est pas mal je pense Lutte. Bah ouais mais t'es tour 15 mec Je suis à 25 depuis le tour 7 T'es tour 15 T'arrives 8 tours après bah évidemment il n'y a plus de sangria Je peut pas l'acheter c'est pas possible je vais, je vais mourir là J'ai pris 20 Sérieusement quoi. Bon Boa t'as un terrasse camer hein. <rire> Boa, t'as un terrasse cam man. Hein. On compte sur toi maintenant. Allez Boa. Dans l'hydre On a pas besoin de toi mec. <rire> On a pas besoin de ce gros naze. Ah ce hein. boa Boa, il a tenu, c'est la compo boa. Il hein. y a des murlocs autour, mais c'est la compo boa.